Bonjour. Euh, bienvenue à la question métier à CFRH 88.1 et 106.7. Mon nom est Daniel Boucher. Mon invité aujourd'hui est Hélène Bouillouin, euh, flécheuse de, de artisanale euh, des ceintures fléchées. Bonjour. Comment ça va, Hélène? Ça va très bien, merci. Pourrais-tu nous dire l'histoire, euh, <rire> on va commencer par l'histoire de la ceinture fléchée, comment c'est arrivé, comment c'est venu au Canada ces affaires-là? Ben, euh, Aujourd'hui, en fait, là, euh, quand on recule dans le temps, la première référence directe à la ceinture fléchée, ça remonte aussi loin que 1798. Alors, ça nous ramène quelques centaines d'années en arrière. À cette époque-là, ben, et même avant, on parlait de, il y avait des références à des ceintures de laine, ceintures de couleurs, mais il n'y avait pas de lien... Ce n'était pas, pas une référence directe à la ceinture fléchée telle qu'on la connaît. Alors, en 1798, ce qui s'est passé, c'est un événement triste à Verchères, au bord du fleuve. ils retrouvent un homme, un, le corps d'un homme noyé sur la berge. Et là, ils font appel à l'instituteur du village, M. Delabadie, qui accourt sur les lieux. L'instituteur, pourquoi? Parce que cet homme-là faisait également office de coroner dans la région. Alors, il sort son calepin et là, il prend note de tous les détails sur cet homme, saint pied droit, cheveux blonds, et, et il note, et il portait, et là, il détaille chacune des pièces de vêtements de cet homme. Et dans son énumération, il note une jolie ceinture à flèche. Alors là, quand on regarde ça, nous, à posteriori, on se dit, parce qu'on va apprendre plus tard, que cet homme-là, qui s'appelle Isaac Miro, qui a été retrouvé sur la grève à Verchères au mois de mai, il s'était noyé au mois de décembre de l'année d'avant, alors, on se doute que le spectacle était euh, assez euh, assez pénible à regarder. Puis, pourtant, le coroner Labadie a pris la peine d'écrire une jolie ceinture à flèches. T'sais, un coroner, moi, j'en fréquente pas beaucoup là, mais j'imagine que sa job d'envie, c'est pas de porter un jugement sur le linge du monde. T'sais? alors pour qu'il écrive ça, ça veut, ça nous dit que l'objet en question pour lui était, ben premièrement, euh, surprenant peut-être, beau à regarder, puis probablement pas courant pas courant du tout. Alors ce qu'on a appris, bien là ce qu'ils ont fait, c'est qu'écoute, là il y a eu toutes sortes de tractations à savoir c'est qui ce gars-là. Puis finalement ils ont dit ah oh, c'est peut-être le gars là dans l'Anodière qui est porté disparu depuis le mois de décembre. Ils ont fait dépêcher le euh, curé euh, du village de l'Assomption pour aller identifier le corps de Isaac Miro. Alors Isaac Miro, l'autre fait important à savoir. Cet homme-là qui s'est noyé avec une ceinture fléchée venait de la région de la Naudière et son travail dans la vie, c'était voyageur de commerce. Alors, le matin du 5 décembre de l'année d'avant, il est parti de chez lui pour se rendre à Montréal à, au siège social de la compagnie du Nord-Ouest pour signer un nouveau contrat d'engagement qui devait l'amener jusqu'au Manitoba. Alors, les chercheurs ont retracé ça. Il a, effectivement rendu, il a effectivement signé son contrat. Alors, à l'époque, la compagnie du Nord-Ouest envoyait les voyageurs de commerce visiter euh, les, les communautés vers l'ouest, évidemment, ça c'était toutes les grandes routes de euh, la traite des fourrures à l'époque. Et euh, les communautés visitées par les voyageurs de commerce étaient très friands de, de cet objet-là, très intéressés. Et, et, et la ceinture fléchée a euh, certainement servi d'objet de troc avec eux. Alors, quand on part de chez soi pour aller signer un contrat d'engagement comme voyageur de commerce, on prend soin de mettre sa ceinture fléchée quand on en a une. Tu sais, parce que, comme on dit dans nos descriptions aujourd'hui, là, dans, quand on, on, on recrute des candidats, c'est euh, avoir une ceinture fléchée, c'était probablement un atout, tu sais, dans son cas, d'en avoir une ou d'avoir accès à des gens qui savent en faire. Tu sais. Alors, ça, c'est très caractéristique. Alors L'histoire tu sais, de la ceinture fléchée dans ses débuts, elle est intimement liée à euh, la traite des fourrures. Alors, ce qui fait que, euh, en, en résultat de tout ça, ben, les communautés amérindiennes qui étaient visitées par ces voyageurs de commerce et qui ont fait du troc euh, de, de la ceinture fléchée contre des fourrures ou autre chose, ben, euh, l'ont beaucoup préservé. Alors, on leur doit beaucoup de les avoir préservés. Et, euh, et ça, ça a amené, euh, au fil du temps, un peu de confusion sur l'origine de la ceinture fléchée parce que, euh, vous savez, nos musées aujourd'hui, quand ils documentent des pièces, ce n'est pas nécessairement par rapport à là où la pièce a été fabriquée, c'est par rapport à là où la pièce a été trouvée. Alors, comme ils les ont beaucoup conservées, ben, ça a créé une confusion à savoir, est-ce que ça nous vient des Amérindiens? tu sais? Alors, donc, il y a eu effectivement des recherches sur les origines, la ceinture fléchée. Il y a eu notamment euh, au début des années 90 une grande étude euh, qui a regroupé euh, des ethnologues, euh, des flécheurs, des historiens, euh, des experts qui se sont penchés pour essayer d'analyser cinq hypothèses. Est-ce que ça nous vient des Amérindiens, euh, des Canadiens français, des Français européens, euh, des Anglais? Euh, ou des Acadiens. Il y avait cinq euh, il y avait cinq hypothèses. Alors, euh, ben, la piste amérindienne, elle est rapidement tombée euh, pour plusieurs raisons. Euh, D'abord, euh, au pays, euh, avant Jean-Talon, il n'y avait pas de moutons sur le continent ici. Jean-Talon a amené les moutons, il a amené les métiers à tisser, tout ça. Alors, quand on, on, re, on regarde à posteriori euh, l'accès la, aux matériaux, puis la trace la plus ancienne qu'on a de la ceinture fléchée, ça laisse pas beaucoup de temps à, euh, à, à quelques communautés que ce soit d'avoir développé cette nouvelle technique-là. Parce que le, le fléché, il faut savoir que euh, c'est une évolution d'une technique de base qui s'appelle le chevron. Ça, c'est une technique de tressage qui est, je dirais, pratiquée par à peu près tous les peuples sur la Terre. mais techniquement il y a, euh, le fléché. Euh, ouais c'est ça. Alors, quand on apprend à flécher, on apprend d'abord le chevron. Le fléché, c'est une évolution de cette technique-là qui permet de faire ces magnifiques motifs que l'on connaît euh, d'éclairs et de flammes. Alors, euh, ça, ça nous euh, donc ça nous donne une, des premières pistes. Maintenant, euh, en termes d'origine, est-ce que ça nous vient des Français? Est-ce que ça nous vient des Anglais? Ben, du côté des Français, là, 1798, on est déjà sous le régime anglais. Et euh, des artefacts en France de ceinture fléchées, on n'en a pas trouvé euh, autre, autrement que celles qui ont été apportées là-bas par euh, en provenance ici du continent, qui ont ont été offertes notamment au roi en, en, en présent et puis du côté euh, des anglais ben là on sait que c'est notamment ben, en écosse tu, et tout ça il y, a, il, y a une, il y avait beaucoup beaucoup de savoir-faire au niveau euh, du, du tissage au métier et tout ça maintenant le tressage comme le fléché on en a, on en retrouve pas non plus euh, du côté des anglais parce qu'il faut savoir que euh, la ceinture fléchée, la manière de fabriquer les ceintures fléchées, c'est quelque chose qui se fait au doigt. Alors, on n'a pas d'équipement requis pour faire ça. Euh, il faut simplement que toutes nos fibres soient bien attachées solidement aux deux extrémités. Alors, toutes les fils sont dans le même sens et c'est un tressage qu'on fait avec les doigts pour créer les motifs particuliers de la ceinture fléchée. Euh, alors donc, c'est ce qui fait aussi la particularité, c'est que la façon dont les fils vont, euh, je dirais, avancer dans l'ouvrage, euh, la, la manière dont un fil va se promener tout au long d'un motif, fait en sorte que ce n'est pas possible mécaniquement de reproduire ça. Si je donnais une image, on a tous vu déjà, sans nécessairement avoir fait du tissage. Moi-même, j'ai jamais fait de tissage, mais quand on regarde un métier à tisser, on a tous les fils qui sont alignés sur le métier comme tel. Alors, on va dire que c'est nos fils à la verticale. Puis, on a un fil qui est sur une navette là, qui passe, qu'on fait passer à travers deux épaisseurs de fils de, de, de, de gauche, de droite à gauche. Là. Alors, ça, c'est le fil de trame. C'est ça. Alors, quand on fait un tissage, le fil, il y a ou bien le rôle de fil de chaîne, donc celui qui est sur le métier, ou bien fil de trame, celui qui est sur la navette. Bien, en fléché, le même fil va changer de rôle au fil d'un rang, rang à l'autre. Alors, je peux prendre un fil, lui faire faire sur un rang un petit bout à l'horizontale, lui le laisser reprendre sa, sa position à la verticale. Donc, le, je lui change son rôle, puis sur un même rang, je peux avoir plusieurs fils différents qui vont jouer le fil de trame à l'horizontale. Alors, c'est ça qui fait voyager les couleurs, en fait, dans le motif. Et c'est ça qui permet de créer des nouveaux motifs. Euh, alors ça, ben, ça fait en sorte que, étant donné qu'on n'est pas capable de mécaniser, ben, et faire une ceinture fléchée, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures, euh, d'amour qu'on donne à, euh, à, la, à fabriquer euh, ces pièces-là. Euh, c'est ce qui fait qu'en 1798, autant qu'en 2020, euh, une grande ceinture, ça prend, avec une laine fine, relative, assez fine, ça va prendre un, un 300 heures de travail, tu sais. Alors ça, ça n'a pas changé. Oui. Parce que, tu sais, euh, les doigts d'aujourd'hui ne vont pas plus vite que les doigts dans ce temps-là. Là. Alors, <rire> euh, les couleurs. Ça vous donne euh... les couleurs dans ce temps-là. Il n'y aura pas eu la, la, la méthode de faire des couleurs pour, exactement pour euh, tisser ça, pour, euh, faire la couleur de la laine. Ben euh, à cette époque-là, euh, le, bon, les synthèses chimiques euh, n'existaient pas, euh, en, pas encore, donc c'était les couleurs naturelles, et, donc les teintures végétales hein, qui servaient euh, à la fabrication des couleurs. Je n'ai pas lu nulle part que, que, que les couleurs étaient faites ici sur le continent. J'ai plutôt l'impression, puis c'est ce qu'on voit, euh, euh, on, peut, on peut dire ça aussi en. en en constatant euh, les registres, les livres de comptes hein, des, des, de la Compagnie du Nord-Ouest puis éventuellement euh, de la Compagnie de la baie du son, euh, les laines étaient importées euh, d'Europe. Les laines étaient déjà teintes euh, en Europe et euh, importées ici. Alors nous euh, aujourd'hui ben, quand on essaie de reproduire la facture ancienne, c'est-à-dire la manière de faire de, de nos ancêtres, puis qu'on veut reproduire la beauté de ces ceintures-là, ben, on fabrique nos couleurs parce que on veut avoir le cœur de ce rouge particulier qui est si beau puis qu'on retrouvait dans les ceintures anciennes. Donc euh, quand on, ben moi je on, en fait je, je, je, je parle comme si tout le monde faisait ça là mais on est quand même quelques privilégiés euh, qui ont pu avoir accès à ce savoir-faire là puis euh, euh, avoir accès aussi à des équipements là, de, à l'extérieur pour être capable de, de faire nos teintures. Alors, ce beau rouge, c'est la, la seule couleur qui est, je dirais, d'origine animale, puisque euh, ce qu'on utilise pour faire la couleur, c'est de la cochenille, qui est un petit insecte. Euh, un peu, de, je pense que je dirais que c'est un peu la même famille que les coccinelles. Alors, c'est un insecte qui est élevé sur des cactus. On importe ça en sac en sac, un sac de petites bestioles euh, du Pérou, euh, alors dans, dans des pays où il fait euh, chaud. Et où... Euh, la bête, est, la bête est élevée euh, sur des cactus. Les autres couleurs, elles euh, ont du règne euh, végétal. Alors, euh, on va utiliser la gaude qu'on va cultiver dans nos jardins pour faire ce beau jaune parce que le jaune de la gaude, lui, il ne brunira pas, on sait qu'il va rester beau. On va utiliser euh, l'indigo euh, qu'on importe aussi euh, pour faire euh, les bleus. Et puis, on va mélanger le jaune et le bleu pour faire des verts, Ou bien, on va utiliser la qui est souvent considérée comme une, une mauvaise herbe dans nos champs. Oh, Mais nous, oh. on, la, on trouve cette plante-là très précieuse parce que on fait un très beau vert olive avec avec cette plante-là. Alors souvent, ça va être euh, un peu, je dirais, notre récompense de fin d'été, parce que euh, on attend à la fin d'août pour faire nos teintures, de sorte que les plantes que l'on utilise euh, sont euh, à leur maturité puis donnent euh, tout leur potentiel de coloration. On va utiliser aussi euh, euh, la verge d'or qui est partout dans les champs pour faire aussi un, un jaune qui est plus euh, lumineux, je dirais, plus flash. Alors, euh, ouais, ça c'est un autre, comme un autre saveur à notre plaisir de faire du fléché, de pouvoir aller chercher nos couleurs naturelles. oui, oui, oui. <rire> C'est fait que vous avez parlé d'un autre groupe, vous avez parlé des écossais, des français, puis là, les Acadiens, il y avait pas les autres qui n'avaient pas apporté ça? Ou... Ben, les Acadiens, euh, oui, vous avez euh, effectivement, c'est un bon point. En fait, euh, les études qui ont été faites n'ont euh, pas été capables de retracer l'origine exacte de la ceinture fléchée, mais... Toutes les études pointent vers la région de l'Anodière. Et l'Anodière, c'est un c'est un coin de pays où on retrouve euh, un mélange de Canadiens-Français et d'Acadiens. Oui. Alors, euh, est-ce que c'est les uns, les autres, euh, un mélange des deux? Euh, ça, en fait, on le sait pas. Ça pourrait très bien être les Acadiens. Euh, je, je crois que j'ai lu, euh, ça a été observé que euh, si c'est le fait des Acadiens d'avoir inventé cette technique-là, ben c'est précisément les Acadiens de la région de la Nodière, puisque dans les autres communautés euh, qui se sont installées euh, ici et ailleurs euh, suite à la déportation, on n'a pas retrouvé euh, d'artefacts euh, de fléchés chez eux. Alors, euh, donc c'est... À défaut, c'est en fait les gens de la région de la Naudière, mais ça pourrait très bien être les Acadiens, tout comme les Canadiens français. Oui, oui. Puis, euh, ça, quand vous commencez une ceinture, c'est combien de, euh, de fils de laine que vous, parlez, qui part, euh, que vous utilisez? Ben là, euh, en fait... Euh... C'est sûr qu'effectivement, quand on commence une pièce de fléché, il, il y a une grande étape de planification qu'on doit faire. Alors, euh, euh, dépendamment de le, la fibre qu'on a choisie, si la laine est plus grosse, on a besoin d'un moins grand nombre de fils. Si elle est plus fine, ben là, il faut ajouter des fils et des fils pour être capable d'avoir la largeur voulue. Et puis, euh, quand on fabrique une ceinture fléchée, euh, euh, par exemple pour une commande de, de quelqu'un, ça va être selon, évidemment, euh, le produit fini qu'on que, qu souhaite atteindre. Alors, une largeur, mettons, standard, euh, ça va être un six pouces de large, mais ça peut être sept, ça peut être huit. Euh, les gens de la noblesse, d'ailleurs, sais si on va dans les années, euh, les années plus riches, 1850-1880, euh, 18, 18, les gens de la noblesse, c'était les hommes surtout hein, qui la portaient fièrement, la ceinture fléchée, et évidemment c'était pour eux une façon d'exprimer euh, leur richesse, hein, parce que en tant que porteur, plus ta ceinture elle est large, plus elle t'a coûté cher. Alors, plus tu exposes ton, ton, ton niveau, euh, c'est ouais, ça. Tu établis ton statut social avec ça, là, c'est oui, ça. Oui, oui, oui. Alors, quand on fait, euh, puis quand on fait aussi euh, ce qu'on appelle une grande ceinture, euh, sur la, en longueur, ça veut dire deux fois le tour de taille. Hein, on l'enroule, c'est deux tours à la taille pour la partie du dressage. Et ensuite, on a les belles grandes franges dans lesquelles on fait le nœud et qui viennent souvent à descendre jusqu'au genou. Alors, euh, quand on, on prépare notre, notre planification, si on veut, d'une nouvelle pièce, bien, euh, on calcule le nombre de fils que ça nous prend pour atteindre X pose de large. Et puis, on va choisir les motifs. Alors, les motifs classiques, eh bien, on a... On a l'éclair, qui est peut-être celui qui, euh, qui est le plus souvent représenté, là, celui qui fait comme des petits zigzags de part et d'autre euh, du cœur. Euh, on a aussi la flèche nette, qui sont euh, de part et d'autre du cœur, plutôt je dirais des losanges. Hein? Euh, Marius Barbeau a nommé euh, ce motif-là « la flamme ». Et puis, euh, la flamme et l'éclair, c'est comme ça qu'ils les, les distinguaient. Alors, on va choisir les motifs. Alors, dans une même pièce, on peut avoir aussi un mélange d'éclairs et de flammes. Des fois, on veut créer un impact sur certaines, certaines couleurs. Euh, alors, on va, on va planifier ça comme ça, le nombre de fils en conséquence, évidemment, des motifs qu'on va faire. Et puis, euh, après ça, on va procéder à l'ourdissage, c'est-à-dire la mise en place des fils dans le bon ordre et sur la longueur voulue pour notre pièce. Alors, je sais, par exemple, si je vais avoir euh, euh, six pieds de tressage, plus euh, les franges à chaque bout, ben, une grande ceinture, je vais euh, ourdir euh, pour que chacun des fils ait 17 pieds de long. Et puis, euh, je vais en aligner peut-être 300 si mon fil est fin. Es? Mmh. Alors, euh, là, ça, ça me donne... Euh, euh, un projet pour euh, plusieurs heures de plaisir par après. Parce que dans le fond, euh, une fois que ma pièce a commencé, euh, je ne peux plus changer d'idée. Je ne peux plus dire « ah oh, ben là je, tiens, je, vais, je vais rajouter un pouce de plus ». Non, on ne peut pas faire ça là, en passant. Là, Alors la technique impose qu'on qu y ait réfléchi, qu'on l'ait bien planifié. Et puis après, une fois que nos fils sont montés, et eh ben, il ne reste plus juste à, à laisser aller nos doigts, puis là, vraiment faire apparaître ces beaux motifs qu'on a imaginés dans notre tête. Euh, C'est comme ça qu'on procède. Les, les, les motifs, euh, si une personne va avoir un certain motif, il peut vous, vous montrer un dessin ou euh, quelque chose comme ça pour euh, dessiner euh, la ceinture? Oui, oui, certainement. C'est sûr que c'est ça. Il y a des classiques, mais la façon d'agencer ces classiques-là, c'est tu sais, comme je disais, on peut on peut mélanger les éclairs avec les flammes, euh, la tête de flèche unie, la tête de flèche bicolore avec du perlage intégré sur les flèches. Pas de perlage du tout avec un perlage en bordure qui lui est cousu par après mais qui donne aussi un impact différent alors euh, c'est ça il y a quand même plusieurs choix qui peuvent être faits fait que ça permet euh, un petit peu de de personnaliser sa pièce euh, parce que on va se le dire si la pièce nécessite euh, 300 heures à fabriquer ben on s'attend à ce que le prix euh, aille en conséquence. Là, tu sais, ouais. Alors pour la personne qui est l'acheteur, c'est un investissement, faut le dire, substantiel. Alors euh, les personnes qui sont intéressées à, à commander, ben, c'est ou bien des gens qui veulent avoir euh, une pièce patrimoniale à laisser dans leur famille en héritage à leurs enfants, leurs enfants, tu sais, on, on voit ça. Ça peut être aussi euh, des collectionneurs. Ça peut être aussi, euh, ben... Des gens qui sont très attachés à, à leur culture, à leurs racines, puis qui, qui, ont, qui ont le désir d'en de, posséder une, ou bien qui sont impliqués, euh, je dirais, euh, euh, proches de la culture traditionnelle, alors, proches de la musique trad, les groupes de reconstitution historique, les troupes de danse aussi, euh, parce qu'une belle ceinture fléchée, là, quand euh, les danseurs bougent, qu'on voit bouger la, la frange, oui, oui. ça a toujours son impact aussi. Là. Oui, oui. Alors, euh, c'est un petit peu ça qu'on retrouve euh, chez, les, chez les acheteurs potentiels. Bon, on va prendre une petite pause, puis euh, on va revenir dans 45 secondes.